Bonsoir, et Fulain donc. <rire> bien mangé était bon jusqu'à vous voyez comment mes dents sont sorties non <rire> l'endor là vous étiez à la bonsoir L'entrée quand il veut l'endor sur le direct c'est il dit que même, même l'odeur là où peut venir prendre l'odeur de ma nourriture Donc, Mongolo. Ouais, Audrey, après un bon repas. Vous n'avez rien avalé, j'ai Je seul. Voilà les eaux là-bas. Il m'a seul. prenez de quoi noter. Je vais vous dire des choses très importantes ce soir. Ainsi, pour l'aide depuis le Gabon. Moi aussi, je vous adore. Le Gabon, c'est le premier pays où je suis arrivé. On m'a accepté un bras ouvert. Les Ngangas, c'est un métier reconnu. Hein. Quand tu arrives à l'aéroport, tu dis que tu es un Nganga. On te, on te laisse passer. Dans les autres pays, on commence à faire que c'est un Nganga. c'est quoi Les Gabonais, vraiment. Au Cameroun, quand quelqu'un te reconnaît, il va se cacher. Après deux heures de temps, il, il, il force, il vient te dire je te vois souvent sur TikTok. Au Gabon, quand quelqu'un te voit, trois secondes. Madame, je vous vois sur TikTok. Oui. Joachim, tu m'as aller acheter le poisson. Tu veux la tête de mon poisson, pourquoi Et comme les Camerounais, les Camerounais sont très hypocrites, très mesquins. Non, le Camerounais va te dire directement que voilà, j'ai moi mon problème je vais venir te voir. Le Camerounais va tourner. Un jour, j'arrive à l'aéroport ici au Cameroun. J'avais raté mon vol. Je vois une, une, deux personnes sont, se mettent à... Surtout une femme officier de police. ne connaît pas les grades, là. Les grades. Je ne connais pas. Je vois ça, manquer elle, elle, vient, elle vient. Elle reste peut-être à 3 mètres de moi. Elle me regarde. Elle me regarde. Elle appelle un des gars, là. Moi, je connais que la police, je suis vraiment désolée. Si les, les gendarmes ou les femmes policiers qui me regardent, excusez-moi, je n'ai rien contre vous. Mais souvent, moi, je cherche tous les problèmes pourris. Donc, quand elle me regarde, je dis que ah, ou la femme s'il y a encore quel problème avec mon audio, que j'ai raté mon vol, je suis à dans à la maison, je vais venir demain prendre le prochain vol. En fait, elle voulait ma carte de visite, mais elle, elle n'osait pas venir me demander. Elle n'osait pas venir me demander. Elle a envoyé les petits gars là. Et madame, la femme s'est demandé votre carte de visite. Elle est Maëva, tu, tu as fait le document Même en inbox sur WhatsApp, es vu. tu es venue me dire bon appétit. Pourquoi Oubliez ma nourriture. Oubliez que j'ai mangé. Bye. Bon. Parlons maintenant des choses importantes. Vous avez pris votre cahier, non Pour noter. Ok. Je veux... Euh... Moi, je suis vraiment une grande partisante ou croyante. On n'a pas forcément besoin de la banque. Pour lancer son business. Il y a un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé qui m'a changé vraiment. L'homme le plus riche de Babylone. The richest man of Babylon. Vous voyez, peu importe le pays où vous êtes, vous êtes bloqué dans le système. Vous êtes bloqué dans un système. Mais je suis convaincu que c'est possible de sortir de ce système en changeant ton système de pensée. On commence toujours par sa façon de penser. Je sais que ce qui va dire aujourd'hui sur les 100 femmes qui vont écouter ceci. Après, j'aurai peut-être 2000 vues sur cette vidéo, 3000 vues, 4000 vues, je ne sais pas. Partager, ça va aider les gens. Je vais d'abord vous dire pourquoi j'ai engagé cette route pendant des années, j'avais un rêve. Et je galérais beaucoup. J'ai fait six ans en Europe sans papier. Et j'attendais que quelqu'un d'autre. J'attendais qu'un homme vienne me financer. J'attendais... En fait, ça ne venait pas. Tu rencontres un homme, tu as même ton petit argent que tu économises avec tes papiers. Que tu as même pour les Kaolos, les cas de quelqu'un, vous connaissez un peu. Tu ne pas le cas de quelqu'un, tu ne pas, tu travailles un peu, ton petit dos que tu as là. Tu rencontres un Joe qui a tout, il a les Kaolos, il a tout. Ah, même le peu là. Vous Règle numéro 1, ne pas un, ne sortez pas avec un Joe qui a trop d'argent. Vous avez que les règles de base de la reine, je suis nouveau. Moi, je sortais toujours avec les gars qui avaient les dos. Quand je vais te faire un cadeau, je vais pas t'acheter la ta chaussure Hugo Boss. pas sorti mes 150 pounds pour acheter ta chaussure Hugo Boss. Parce qu'il voit dans ton amour, il n'y a que les chaussures Louis Vuitton, Rave, Lorraine, Hugo Boss. Donc tu as un niveau de vie. Et généralement, ce genre de personne est déjà bloqué dans ses factures. Écoutez, les femmes qui veulent toujours aller chercher les hommes qui ont l'argent, là, hein, il, a, il a une belle situation. Il a une maison. Monsieur, madame, il a le bon gage qui doit payer tous les mois. Il y a des gens en France, là-bas, quand vous payez 2500 euros de traite sur votre maison par mois. Peut-être que vous avez deux appartements. Donc, vous êtes bourré de... Peut-être vous cherchez les hommes qui ont ding Il y a une grosse voiture. Il paye la voiture, à 800 euros le mois l'assurance, les traits de sa maison. Ce qui fait que quand tu vas entrer dans sa vie, tu te débrouilles aussi un peu. Une femme qui gagne ses 800 euros le mois, qui ordonne, je vais vous montrer les secrets que moi j'ai développés. J'ai pris ça dans les livres. Il y a un monsieur, pour ceux qui écoutent l'anglais, si tu comprends l'anglais, écris le nom de ce monsieur. Il s'apprête sonde Adelaja c'est le monsieur qui a l'église la plus grande église d'Ukraine. Son église est à 98% des Blancs. Et c'est un Nigérian. Sa femme est Nigérian. Ses enfants sont Nigérian. Mais il a développé une sagesse. J'ai absorbé ses enseignements. J'ai aussi lu d'autres livres. Le millionnaire Lane. The four hour week. Euh, L'effet cumulé. Euh, L'effet cumulé en anglais, ça s'appelle comment? Si quelqu'un connaît, écrit. peut L'effet cumulé. L'effet cumulé te fait comprendre que les petits efforts que tu mets ensemble chaque jour, sur une longue période, tu peux faire ça sur un an. C'est après un an et trois mois que tu commences à voir les résultats. Alors qu'une autre personne va simplifier ça. Il va dire, donc, il y a des, des, des habitudes comme économiser. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas appris à économiser. L'économie de la tontine, c'est différent. Parce que généralement, qu on va te mettre votre argent dans la tontine. On va te mettre là-bas parce que vous allez bouffer pour aller impressionner les gens avec. Ok. Attendez, je vais d'abord me moucher. Je vais vous dire la vérité ce soir. Ce n'est pas parce que tu as une grosse maison aujourd'hui que tu vas réussir. Moi, je vais échouer. Si je mets les bonnes stratégies en place, c'est une question de temps avant que je te rattrape, je te dépasse. Il y a des gens qui sont dans le même boulot, avec les mêmes factures depuis 10 ans que tu les connais. Toi, si tu re observes bien ta façon depuis que tu m'écoutes là, ça fait trois mois que tu es revenu au changer parce que tu as déjà débloqué en toi cette capacité à attirer l'argent et ça va aller croissant, ça va augmenter. Je vous parle tous les jours de l'intuition. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'intuition, je vais vous donner des règles de base financière. Il y a les règles financières spirituelles que les bouddhistes les hindous, peu importe les qui, ils mettent en pratique. J'ai compris que la dîme, ce n'est pas seulement les chrétiens qui paient la dîme. Ce n'est pas seulement les chrétiens. J'ai beaucoup de personnes qui enseignent la prospérité. Au fil des années, je suis vraiment euh, un student, je suis une, une élève de, de, de, de, de, de, la, de la connaissance. Et je me suis rendu compte que Beaucoup de ces enseignants disent toujours 10% de ton revenu, ça part là où tu es nourri spirituellement. Donc, ils, a, ils, ils reconnaissent qu'il y a cette partie spirituelle. Pour certains, ça part chez leurs imams pour certains, ça part chez les. Et c'est différent de l'argent que tu peux donner aux orphelins. C'est savoir que quand vous êtes encore chiche, vous êtes dans la mentalité de chiche. Quand tu reçois ton salaire, tu penses que c'est petit. Aucun salaire n'est petit. La première chose que tu vas faire, j'ai donné de la, de la première règle on ne sort pas un gars qui est riche. <rire> on ne sort pas un gars qui a l'argent. Ah. <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> pendant une semaine, tu vas mettre l'application ici dans ton téléphone. Moneyfi. Moneyfi. Écrivez ça ici, la Moneyfi. M-O-N-E. F-Y. Allez sur Play Store. Téléchargez ça. Pendant une semaine, tout ce que tu dépenses dans la journée, écrit dans Money Après trois semaines, je dirais même une semaine, je vous apprends à être votre propre docteur. Je sais que c'est pas les gens déjà. Vous aimez les discours on va venir parler on va faire le Toli. Que telle personne a couché avec telle personne moi il vous donne pas le genre là vous devez devenir riche Mon monéfi f y pas 5 monéfi m o n e f y monéfi voilà monéfi allez on bien écrit ça tu vas te rendre compte que quand tu dis que je n'ai pas l'argent personne ne veut m'aider ma chérie C'est pas que tu as l'argent par l'argent. Hein. Mais ton argent pas dans des choses qui sont futiles. Je me la période où j'ai commencé, ça, je me suis rendu compte que je mangeais trop le poisson brisé. <rire> oh, Jocelyne, je vais vous dire des choses. Je mangeais trop le poisson brisé les brochettes. <rire> Pardon, si vous mangez aussi comme moi, écrivez aussi là. Écrivez si c'est le poisson brisé brésil, écrivez. Si c'est les glaces, écrivez pour vous. Et, euh, vous avez sûrement peut-être remarqué, il y a le Starbucks. Moi, quand j'étais en Angleterre, Starbucks, c'est moi. Oh, Starbucks. Oh, Jesus. Starbucks. Il y a aussi les cookies. Les cookies de Mylise. Ils faisaient de bons cookies. Parce que mon temps a acheté ça. Pour moi, en fait, ma règle, c'est que chaque fois que je sors du métro, elle si passe devant ma liste, je doit acheter un cookie. Et je me disais toujours, mais c'est un euro, non? Un pound, c'était un pound. Ils un pound, non? Et je ne vois pas m'arrêter ça, j'ai au moins trois. Et il y avait euh, les cupcakes de... Il oh, y avait Sainsbury. Il y a un autre magasin des riches là en Angleterre. Uh -huh. L'autre pour toi, c'est les glaces brochettes. <rire> le porc brisé. <rire> le porc de Toba. Les, les porcelets de Toba. Ils vous voulez ils vous confirmer? Quand j'ai commencé ceci, dans mon budget, le porc était beaucoup. Maintenant, 3-4 ans plus tard, je peux m'aider même le port de 10 000 par jour, ça ne, ça ne change rien sur mon argent. Voilà MNS Amélie que tu connais. MNS faisait, faisait des <coughs> des cupcakes vraiment. Amélie j'étais bénie. MNS avait les cupcakes avait une crème sur ça là que chaque fois qu'elle passait au centre ville comme ça là j'étais fâchée. il devait passer là bas j'étais ça et c'était bon. Bonsoir Eliane. Poisson brisé. Uh -huh. Oragina. Oragina, c'est 700. Les années hein? c'est 800. Ce n'est même pas 500. La pizza. Ok, bon. Je me suis rendu compte que là, en moyenne, au Cameroun, on achète un jour par jour à l'enfant. X7, ça fait 2000. Non, 7 x 500. Ça fait combien? 3500 par semaine. Et si sur 5 jours, tu achètes un enfant, un pour toi, tu ajoutes encore 2500 sur les 3500 là. Ça veut dire que par semaine, tu te retrouves en train de dépenser 6000 sur le jus. Sur le... Et après, tu pars encore à la maison, tu dois boire l'eau. Il y a des époques de ma vie où je n'ai pas acheté l'eau. Je n'achetais pas le tanguy. J'avais acheté le kettle à 5 francs CFA. J'avais acheté peut-être deux palettes d'eau. On a bu, on a gardé des bouteilles. Je fais bouillir de l'eau, une grande mammite, ou dans le kettle. Je laisse ça overnight, ça, ça se refroidit. Dès qu'elle voit que ça ne peut plus toucher le, le tangui, ça, ça gâte. je verse dans le tangui, je ferme, je mets frigo, et je fais bouillir ça, même 5 minutes. Je mets au frigo. Je n'achetais pas l'eau. L'eau, pour moi, autant là c'était un budget énorme. 250 par jour. Moi et ma fille, ça faisait 500. Je sais que vous allez me dire que c'est trop extrême. Écoutez bien le, mon train de penser. Ce que je vais vous expliquer, ça va fonctionner dans le pays où tu te trouves. Au bout d'une semaine... À sorte tu observes ton budget que tu as dépensé. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses que quand tu dépenses, tu vas te dire « Ah, je ne peux pas quand même me priver de ça. » Par exemple, les Africains qui mangent africain en Europe. Je pense que c'est du gâchis. Je précise que tu as des objectifs que tu vas atteindre. Vous m'écoutez. Bonsoir, la Reine Justine. Donc, tu es sur 1000 euros le mois. Chaque fin de mois, c'est serré sur toi. Tu ne sais pas comment tu peux faire. Et tu as même encore les dettes que tu portes, tu mets au-dessus. En moyenne, 70% des adultes ont les dettes. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe. Soit c'est une tondine que tu dois rembourser, soit il y a toujours les dettes qui traînent dans les... Donc au bout d'une semaine, quand j'ai analysé mes finances, j'analysais en fonction des pourcentages. Si tu veux faire le héros à Paris, chez toi, tu ne vas pas dépenser moins de 40 euros. Si tu veux, et supposons dans les 40 euros là, tu, fais, supposons tu manges africain deux fois, semaine ça veut dire que tu dépenses 80 euros à la maison pour manger africain alors que quand tu manges les pâtes on ne voit pas ça sur ton front quand tu sors on ne voit pas que mais attends, elle a mangé elle a mangé les pâtes elle n'a pas mangé le mongo ou le héros assez vous écoutez ce que je dis si ça peut vous avez vous fait oui après vous appelez Je parle de pourcentage parce que supposons par semaine, tu te rends compte que dans la main que tu tiens, mettre tes finances dans l'application, ça va te permettre de comprendre aussi que dans ta main, tu reçois plus que ton salaire. Supposons que tu as un salaire de 60 000 au mois. Quand tu vas commencer à utiliser l'application, tu vas te rendre compte que je ne tourne pas seulement à 60 000. La semaine-ci, j'ai dépensé 30 000. La semaine d'après, 35 000. C'est à mon salaire. La semaine d'après, 25 000. La semaine d'après, donc tu vas te rendre compte que ton salaire, c'est un indicatif. Tu vois, le fouler, 15 euros de dépenses, Oui. Je n'ai pas dit qu'en fonction de votre pays, je n'ai pas dit que vous partez, écoutez-moi bien, moi j'ai dit, j'ai pris mes méthodes en fonction de là où je vivais. Au Gabon, la palette d'eau, c'est 3 000 francs, six bouteilles d'eau, c'est 3 000. Donc, quand j'ai commencé à mettre les pourcentages, je me suis rendu compte que, premièrement, j'avais dans ma main plus d'argent que je ne pensais. Donc, je touchais plus d'argent que je ne pensais. Deuxièmement, je dépensais plus que je ne me rendais compte. Donc, j'ai dépensé plus que je ne pensais avoir. Parce que beaucoup d'entre vous, je suis sûr que vous, dites, vous pensez que vous avez par mois, euh, comme ton salaire, c'est 1500 euros. Là, tu es sûr que tu es dans les 1500 euros le mois. Ouais, je dépense 1500 euros le mois. Mais fais ton bilan là Tu vas voir que tu es dans euros la semaine de dépenses. 4 semaines, ça fait 2000 euros. Donc, premièrement, ça m'a permis de localiser clairement mes rentrées d'argent et comment l'argent entrait dans mes mains. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses dans lesquelles j'étais. Alors, oh, c'est quite good, you know J'étais quand même bonne dans ça. Mine de rien, je vendais peut-être des beignets ça me donnait quand même peut-être 45%, 45 de mes revenus. Tu vas voir que les choses que tu négligeais, ça a donné quand même un peu d'argent. Les tresses que tu fais par-ci, par-là, là, tu te autour à la fin du mois, tu as 500 euros de tresses. Je sais que certains d'entre vous vous mais bon. Quand j'ai pu détecter, j'ai vu qu'en pourcentage, je dépensais presque 25%. Seulement sur les, les trucs de plaisir. Oh, un petit... Euh, euh, les brochettes. Oh, oui, sortons un peu, on peut pas manger. Non, allons dehors manger. Le jus. Tu te retrouves par moi que tu dépenses 25% de ton salaire ou de ton revenu sur les, fri les, les friandises. Ce que j'ai fait la semaine qui a suivi, il y a des règles comme quoi. L'autre que j'ai aussi remarqué, euh, Mon loyer. Mon loyer, beaucoup d'entre vous, votre loyer coûte 40 à 60 de votre revenu. Loyer facturé. Donc genre, tu touches 300 000 et tu te retrouves. Bon, supposons, on va prendre en Europe. J'aime bien les pourcentages parce que si quelqu'un me suit à Paris, ou il me suit aux États-Unis, ou bien il me suit à Yaoundé, quand on va dire pourcentage, il va mieux comprendre. Donc, je touche 100%. Loyer, 50%. Facture, 15%. On est là dans 65%. Nourriture, 25%. Ça fait combien déjà? 85%. C'est là maintenant que tu vois qu'il n'y a même plus la place pour la dîme. N'est-ce pas? Ok. Donc, j'ai vu ce principe dans le livre de, euh, du pasteur Sondé Adelaja. C'est l'un des rares pasteurs qui a été, euh, qui est passé dans les, les, les revues des Américains. Tu vois, les revues qui prennent des gens comme Tony Robbins, les gens qui ont, les coachs qui ont marqué, qui ont impacté le monde. Sondé Adelaide, Evan Carmichael a eu à faire un, un reportage sur lui. Il a parlé de ses règles de base de prospérité. Donc, il dit, quand tu, voilà son ordre, donc tracé dans votre cahier, je vais vous montrer les pourcentages. Ton loyer, tu dois faire l'effort à ce que ton loyer ne prenne pas plus de 20% de ton argent. Je sais que quand vous allez, d'entre vous sentez de compter actuellement, vous me dites, vous dites que, oh my, oh my, oh, I'm fucked up. <rire> ok, c'est toujours un point de départ, ok et parce que selon sa théorie, si tu as, si tu as un objectif. J'ai un objectif, j'ai une vision. Tu quand tu vas réduire les, les coûts, les dépenses, et malheureusement, quand tu n'as pas un objectif, tu te retrouves en train de dépenser pour impressionner n'importe qui. Ah, vous vous souvenez de la dîme quand l'argent est fini. Hein? Ah, poum, c'est bon. Donc, tu vas te retrouver là, tu dis, ah, il me faut une paire de chaussures. Alors, que tu peux faire sans la chaussure? Hein? Tu n'as pas besoin de la chaussure. Hein? Tu as encore les chaussures dans la main, hein. J'ai pas à la réunion l'autre jour. Non, la réunion, j'ai la réunion ce week-end. Vous avez une réunion dimanche qui vient, après demain, là. Vous voulez pas t'acheter la vie pour porter à la réunion, non? N'est-ce pas? Je vais vous taper, je vais faire l'application qui tape la tête des gens dans le téléphone. Tu vas aller dépenser 15 000 pour aller cotiser à la, à la réunion combien? Tu la vie de 15 000 pour aller, pour aller cotiser à la réunion 20 000. Ce n'est pas la folie. Bon, continuons notre de, le tableau que je vous ai dit de tracer. donc Ça veut dire que si tu as un salaire de 1 000 euros, ton loyer doit être dans les 200 euros combien d'entre vous, dites-moi un peu le pourcentage par rapport à votre loyer que vous payez. Et quand tu touches 500 euros, ton loyer c'est 600 euros. N'est-ce pas? Ok. Je précise que tu fais ça quand tu as des objectifs. l'argent que j'économise. Le premier mois, je vais ouvrir mon service traiteur ou mon restaurant. Je suis allé en ligne, j'ai vu. On m'a les ma chauffante. Ça va me coûter 600 euros. Mon salaire, c'est 1500 euros. Mon salaire, c'est 1500 euros. Si je quitte de la maison où je payais 600 euros ou 700 euros, je réduis, je pars en colocation pendant un an ou deux. Pendant que je me construis. Pendant que je construis, on appelle ça le corps, le corps, of me, le squelette qui va constituer le futur de Jocelyne. Je vous dis parce que je l'ai fait. Je me suis retrouvé à un moment, j'ai commencé à avoir l'argent. Et vous savez, l'argent appelle l'argent. J'ai pris un, un petit studio où je payais 75 000 francs CFA. Alors que quelques mois plus tôt, quand il venait d'arriver au pays, j'étais dans un, un appartement qui valait 180 000 le mois. J'avais négocié avec le bailleur, il m'a laissé payer 140 000. Moi, je ne veut pas mentir dans le direct. Mon bailleur peut tomber sur ma vidéo ici. là. Il dit que, hé, hey, a fait ciment. Donc, mes voisins payaient 180 000, mais moi, ils payaient 140 000. Je louais ma voiture à 350 000 francs le mois. Et ça, c'est parce qu'il y a même bien négocié. Sans compter la nourriture. Donc, je ne vivais pas moins de 700 000 francs le mois au Cameroun. Minimum. Écoutez-moi. Je dis minimum. Sans compter mes excès de parfois, ils ont de shopping. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Ma hum, corps, mon squelette quand il vous dit comme ça, il sait pas comment il peut dire ça. Ma fondation a besoin d'être ancrée. Je suis tombé, je suis parti prendre. Déjà, ma voiture, j'ai arrêté. Ce qui fait que quelqu'un voulait prenez ma moto. Dans ma garde-robe, tous mes habits, je m'en suis débarrassé. J'ai pris des t-shirts. Et malheureusement, j'ai pas arrêté l'habitude des t-shirts. J'ai moins mes t-shirts. Donc, transport, ou que ça doit là, non. 500 ici, 500 par là, 500. Le premier mois, quand je suis monté dans l'appartement, là, je n'avais même pas assez d'argent pour payer 6 mois de loyer. Tellement j'étais tombée bas. parce que J'avais fait un investissement qui n'a pas marché, quoi, quoi, quoi, là. J'ai perdu l'argent. J'ai seulement subi, la femme là qu'elle prenne 400 000. 400 000, 75 000 de mois. Je ne sais pas combien c'était, combien de mois c'était. Je n'avais pas tout l'argent pour payer ce qu'elle demandait en tout cas. Parce qu'elle voulait 10 mois quand j'entrais, elle voulait 10 mois de loyer. Je n'avais pas. Je dis que comme je suis au sol, là, à terre. Et j'ai fait dans l'appartement, là, deux semaines. Je dormais sur la natte de 3 000. Je vous dis souvent ça ici, non. Parce bon, il avait pas l'argent pour acheter le matelas. C'est là que j'ai dit que non. Je dois passer mes nuits avec mes enseignements. Je prenais d'abord... Je n'avais pas encore Internet chez moi. Quand elle me demandait 45 000 au mois. Donc, je disais qu'au lieu... Comme je n'ai pas 45 000 pour payer une fois, je vais mettre 1000, 1000 francs dans mon téléphone chaque jour. Ça va me faire 1 giga, 1,50... J'écoutais beaucoup d'enseignements la nuit. Je lisais les livres. Et avec le même Internet, je coachais les gens. Et je faisais tous le directs de temps là, toujours. Vous voyez, la période là, je jeûnais aussi beaucoup. Je jeûnais beaucoup. Je demandais la sagesse de Dieu pour pouvoir sortir, pour pouvoir me discipliner d'abord et sortir de cela. Donc, vous allez voir que quand même mes photos de 2020, même mes vidéos qu'il y a sur la page, en 2020, j'étais très mince. Je jeûnais beaucoup. Et la plupart du temps, je dormais au sol. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie à ce moment-là? La nourriture. La reine ou faustérité sont du tunnel? Je vous dis que si vous prenez les bases cela, vous allez prospérer dans n'importe quelle économie. C'est parce que ma terre, c'est le Cameroun. C'est pour ça que j'ai dû rentrer au Cameroun avant d'apprendre ça. Parce que quand j'étais en Europe, je faisais, je faisais, mais il y avait toujours un truc qui manquait. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai ramé pendant un an et demi. Ou un an. C'est la deuxième année que j'ai attrapé ce que je vous dis là. Après beaucoup d'échecs. Donc, ton loyer. Et déjà, même quand tu reçois ton argent, tu perds d'abord ta dîme. Donc, ta dîme, c'est 10%. Tu sors, comme tu as, tu as reçu peut-être un million. 100 000 francs en dîme. Je sais que ça va paraître fou pour certaines personnes. Tu cherches un appartement de 150 000 maximum. 150 000, c'est même beaucoup. Si tu peux avoir un million le mois au Cameroun, tu résistes à l'envie d'aller louer une maison de 400 000. Tu vas beaucoup évoluer. Parce que le niveau de vie, le loyer, les vo la voiture, c'est un niveau de vie qui demande beaucoup de dépenses. Et parfois, les dépenses peuvent te distraire. Donc pendant cette période-là, je me suis disciplinée. Je t'assure, j'avais six jours de retenue, un jour de plaisir. Donc je pouvais aller me, manger nos poissons, si je voulais, ou bien les brochettes, si je voulais, un jour la semaine. Le reste des jours, je préparais les nourritures que je, qui peuvent tenir dans mon fricot longtemps et que moi-même, je peux manger longtemps. Mon chef, que je ne l'oublierai jamais, c'est le, le coq. Il y a le coq, il y a la sauce d'arachide, la sauce d'arachide de tapioca. Et il y a le pilier plantaire mûr. Voilà les trois repas que j'aimais beaucoup. Parce que le pilier planté mûr, je peux manger tous les jours. Le coq je peux manger tous les jours. La sauce d'arachide, quand il me faire le tapioca, je bousse la l'eau je verse dans mon tapioca. Je couvre pendant trois minutes, je reviens, c'est prêt. Parce que j'avais aussi valorisé mon temps de telle façon que je ne peux Je prenais une journée par semaine. Je pars à la cuisine, je prépare. Maintenant, les six autres jours, je ne perds pas plus de 15 minutes dans la cuisine. Ce qui fait que le temps, ce temps valeu, valeureux, si on dit comme ça là, « I value that time. »« So I could take that time. »« Let's say two hours per day. »« And I would invest it into myself. » Dans les deux heures que je pouvais passer à la cuisine, à tourner tourner à faire des « Je ne sais quoi. »« que Tu dis que tu ne peux pas la nourriture. »« Je ne sais même pas quoi là. » Les deux heures là, je prenais ça pour lire un livre. Pour coacher quelqu'un, pour faire un direct, pour apprendre à faire une vidéo, ou bien pour faire une vidéo que je mets en ligne. Mireille, tu, tu n'arrives pas à faire mes astuces, ça veut dire que tu n'as pas encore assez souffert. Tu as compris, ma chérie. Oh, Il faut que tu souffres encore un peu, même six mois. Tu as compris, ma chérie. Même ce que vous disiez, ce que partage avec vous ici là. Ça, c'est ce que les gens me payent avant qu'ils le disent. Ils me payent. Oui. Tu sais ah, qu'elle veut parler, vous a dit que ah, la fille là, elle dérange. Après tu vas zapper. T'inquiète pas, dans 8 mois, tu vas recevoir, ça va résonner dans ta tête. Ça va faire comme la noix de coco qui est tombée sur ta tête. Que tu vas dire que, hey, quand tu seras désespéré, le désespoir c'est une bonne âme. Vous n'êtes pas encore désespéré, Carole, tous les gens là, vous n'êtes pas encore désespéré. Vous aimez souffrir, souffrez un peu. Souffrez mes fées mes chéris, souffrez. La souffrance n'a jamais tué quelqu'un de toutes les façons. Tu as compris? La souffrance n'a jamais dérangé quelqu'un. Souffrait. Ah, On a encore vu quelqu'un partir et tomber des morts parce qu'il souffrait. Il a souffert. Voilà. Donc, je reviens à ce, ce, ce que je vous disais. Donc, si tu as un million, tu peux même prendre une maison que tu payes même cent mille le mois. Donc, ton loyer doit être maximum 20%. De façon idéale, 15% de ton revenu. Si jamais ton loyer s'élève plus que ça, il faut que ce soit un investissement de business. Moi, au départ, ce que je faisais beaucoup, c'est que mon, mon lieu de service et mon lieu, ma maison, même était, les deux étaient un même endroit. Vous, vous, voulez la, vous, voulez la, la vous voulez la conjo Vous voulez la conjure pour qu'elle fasse des astuces Mireille, ne fais pas. Tu as compris Mireille, ne fais pas. Tu as compris Oyoua oh, Oyoua oh, <rire> euh... <rire> J'aime quand les gens souffrent. J'aime vous voir souffrir. Ça me plaît. On doit le savoir, vous rejetez le savoir. Ne, ne fais pas, non. Okay. On, souffre, on va souffrir on va t'humilier. <rire> C'est même l'agent des garnitures qui t'insulte avant de te donner. C'est là que tu confirmes, tu lis le. <rire> tu lis le sur le calendrier des Bajounets. Tu dis yes. C'est Tamko. Ah, Tamko. Quand j'ai commencé à préparer ma nourriture, je faisais trois repas par semaine. Mettez mettais dans mon frigo. Et ma fille et moi, je lui avais dit qu'on mange ce qu'on veut une fois par semaine. Il fallait acheter des équipements. Caméra, ordinateur, ring light. Il fallait équiper les, le studio de lumière au-dessus. Il fallait... Quand quelqu'un venait chez moi, chaque semaine, il voyait quelque chose qui avait augmenté. Je vous assure. Je même aujourd'hui, quand les gens viennent souvent chez moi, ceux qui sont venus en février, et après tu viens en août, tu te dis que Mais la maison aussi a changé. Je vous dis toujours. Je ne. Ce que j'ai développé, ça fait 3-4 ans. C'est la même chose que je fais maintenant. Je crois au principe de la semence. Je crois au principe du petit à petit. Petit à petit, tu commences avec une assiette, une mamite. Une mamite. On te regarde, on passe, on t'insulte. La semaine, si tu économises. La semaine prochaine, tu achètes la deuxième mamie, tu mets à côté. La semaine d'après, tu achètes les chaises, et tu mets. Et que tu as derrière ton tableau qui a ta liste des choses que tu as prévu d'acheter chaque semaine. Au bout de deux mois, quelqu'un passe, il te y c'est le, le restaurant de la fille ici. Ah. Après, tu prévois la peinture. Tu achètes la peinture, tu déposes au sol. Après, tu vois qu'il n'y a pas l'argent de ça. Tu passes sur YouTube, tu regardes comment on fait. Tu appelles mes quatre petits garçons au quartier, là. Tu leur donnes même, même 1000 francs la journée. Tu les diriges seulement. Que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Toi, tu es le chef chantier. Chef chantier. Lundi, quand les gens viennent manger, ils voient qu'on a des appels. Ils sont choqués. Mais mamie, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a financé? Non, non, non. Non. On ne m'a pas financé. Mme Foster, tu as venu venir à ma campagne, tu voyais non. On ne m'a pas financé. Comme Abraham disait que personne ne peut se mettre, il dit que j'ai rendu Abraham riche. Parce que je suis convaincue que mon cerveau, c'est là. Et ma discipline. Avec ma vision. Ne soyez pas belle et bête. Tu es belle comme ça. Là, dès que tu ouvres la bouche. Tu veux me prêter 5 000 s'il te plaît. Ouais, je vais, je vais la jambe. J'ai vais. Euh... Bon. Ce que j'ai remarqué pendant que. Quand je m'étais dissipée sur la nourriture. C'est que. J'étais très focus. Et la période de la même, l'esprit m'a conduit à aller euh, raser mes cheveux. J'avais rasé mes cheveux. Parce que j'avais remarqué que je réfléchissais trop sur les modèles des, des cheveux. Ah, Qu'est-ce que je vais tresser cette semaine Je tourne. Après, je dis oui, ça va me coûter 15 000. Oui, ça va me coûter ceci. Après, je tourne encore. Après, je. Okay. Quand j'ai rasé mes cheveux. Même quand un gars me regardait. T-shirt noir. Cheveux coupés. Pas de drague, pas de distraction, pas de tourner la tête. Je, je t'admirais, j'admirais, pardon. Moins de distraction sur mon chemin. Et on m'a dit aussi que quand j'ai arrêté de manger en désordre, d'accepter de, de, les invitations des gens en désordre, j'ai commencé à être focus. Je me disciplinais plus. Donc, il pouvais souvent rester au salle Et même pour, pour gâter alors le de tout, je jeûnais même plus. Parfois, je jeûnais même trois, trois jours par semaine. Je faisais même trois jours de jeûne. Donc, imagine quand tu manges même pas d'abord, en route, et que tu, fais, tu jeûnes encore même au-dessus, là, c'est grave. Je me suis rendu compte de la période-là que je me disciplinais beaucoup. Quand quelqu'un venait, même il venait avec un esprit faible, Marie, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. » Je parle à la personne, ça, ça secoue son esprit. « Tu vas te réveiller à 6 heures. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Ok ?»« Oui, oui, oui, oui. Je te paye combien ?» Je me suis rendu compte que ma discipline avait commencé à attirer les gens. Et ils me payaient pour avoir un peu de ma discipline. « Voilà un coach. » Et vous qui attendez d'être aussi belle que le dit Sonia, pourquoi on vous paye pour votre coaching là Vous allez attendre longtemps. Vous attendez d'avoir les perruques pour mettre comme pour elle. Voilà hein, mes cheveux, non Quand vous venez pour me payer, est-ce que vous regardez mes cheveux C'est ce qu'il y a dans moi que vous cherchez, non N'est-ce pas J'avais tellement travaillé pour mettre des choses dans moi. Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Parfois, je m'élève à 4 heures. Je mets un livre audio. Et YouTube nous a gâtés avec les livres audio aujourd'hui. Je mets le livre, j'écoute, je prends des notes. J'écoute, je prends des notes. J'écoute, je prends des notes. 7 heures, je fais le direct sur le livre que j'ai écouté la nuit. J'enseigne. J'enseigne. Parfois, j'écoutais les livres en anglais, j'enseigne en français. Donc, quand tu vas commencer à te discipliner personnellement d'abord, peu importe le domaine d'activité que tu auras choisi, ta discipline va commencer à attirer les clients vers toi. Parce que le client va venir, il va voir. Je ne vais pas vous mentir. Moi, j'aime la parole. J'aime les gens qui sont les gens de parole. <rire> achètes des perruques, après tu revends tu, tu es en transformation. tu es en transformation, tu ne connais même pas. Tu es en métamorphose. La femme leader qui est en toi a besoin qu'on casse la carapace. J'ai mis, ma, ceux qui me regardent, mon, ceux qui regardent mes, mon WhatsApp privé, là. j'ai certaines photos que j'ai regardé des photos de 2016, 2017, 2018. Avant là, mettais beaucoup le make-up. J'aimais ça. J'ai passé mes journées que c'est ça. Je pas au shopping, au City Center, je regarde les choses, j'achète. Un moment, je suis, je me suis fatiguée de ça. J'ai commencé à nourrir la femme qui est dans moi. Donc, cette loi dit que 15%, 15 à 20%, loyer. Mais avant ça, tu payes ta dîme. Facture maintenant, fais de ton mieux pour que tes factures aillent dans les 5, 8, 10 Économise s'il le faut. J'ai vu la facture Neo qui est venue, est ce mois-ci, c'est venu à 25 mai. J'ai dit, c'est bien. J'ai mis, mis les, les, les, les fenêtres coulissantes là-bas au bureau. Je me rends compte, avec le grillage. Ouvre la fenêtre, tu mets le grillage. Au lieu de venir me mettre la clim dans la journée. Même moi, que je suis au bureau, je n'aime pas la clim. Moi. Moi, elle vous dis, Elle ne pas moi honte. Moi, elle vous dit. Si je ne suis pas m'asseoir dehors avec mon chien, après, rentre à coller dedans. Et vous allez voir que quand quelqu'un n'a pas encore compris ce que je vous explique hier, si, parce que ce qui te permet d'investir et d'acheter les choses que les gens ne peuvent pas, c'est parce que tu économises sur les points que les gens dépensent n'importe comment. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des gens, des gens riches que quand vous arrivez chez eux, vous, vous rendez compte qu'elle arrive au supermarché, elle finit ses achats, elle s'arrête, elle regarde la facture. Ça, c'est des choses qu'avant, je ne faisais pas. Quand j'achète, je m'arrête devant la caissière, ou bien je me pousse un peu à côté. Je prends, je regarde ma facture, je regarde, je check. Ok, ici là, vous avez dit que c'est 3 000 francs. Pourquoi moi, il mis 500 chacun Madame, regardez. Oui, donne-moi mes 500. Je vais donner un mandat là-bas des Ça va m'aider. <rire> Ce que tu économises sur des choses que les gens trouvent futiles, ça fait que sur d'autres endroits, tu as de quoi dépenser. Vous me suivez Quand tu vas voir un riche va te dire qu'il n'a pas fait le don à l'orphelinat. Chaque mois, il, fait, il supporte même trois orphelinats. Il envoie peut-être 60 000 francs. Mais quand tu arrives, tu vas voir chez lui qu'il a mis certaines fenêtres, ou il a mis les panneaux solaires qui font qu'il économise l'énergie. Supposons qu'il économise dans sa facture 50 000 le mois. Les 50 000 là, il peut prendre, il va donner à l'orphelinat sans souci. Ça ne sort pas de son autre agent, de son business. Et ça, si vous comprenez un peu ce raisonnement, le pauvre va se dire, tu arrives dans une pièce, la clim est là, les fenêtres sont ouvertes, tu laisses. Le chauffage est allumé, les fenêtres sont ouvertes, tu laisses. Après la facture, il vient 300 euros. Alors que tu aurais juste pu dire, tu précises aux enfants, assurez-vous, on met le chauffage de telle heure à telle heure. Quand on est là, on met les chaussettes on oh, met le pull. En hiver, tu vas rester à la maison en t-shirt ou un, un, un truc parce que... Ah, ah. Oui, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et vous allez remarquer que les gens-là que vous dites, vous, vous les appelez riches, Ils ne se voient même pas riches, Ils ont une autre dimension. Tu vas voir une fille, elle va se réveiller le matin. Ah, je vais porter quelques chaussures. Vais, il faut que j'achète une nouvelle paire de chaussures. Qui va marier la chaussure-ci-là Qui va Le riche, 5h30. Il envoie la main dans la moi. T-shirt. Son pantalon, le qu'il a acheté à... Lévi-jean, là, qu'il a acheté à 300 euros. Ça fait 5 ans. Il a comme ça, là, 3. Avec sa bonne chaussure solide, la Timbalane. Papa, papa, il porte, c'est confortable. Durable. Easy. C'est penser son focus. Il arrive dans une salle. Voilà ce que ça m'épargne. Je ne cherche pas à impressionner les gens. Oh, est-ce qu'elle est bien habillée plus que moi? Pourquoi j'ai aussi le chat de, de, de... Oh là, hum, Mais c'est bien. Quoi? Moi? Moi? Moi quand j'arrive là et m'assois, tu penses à quoi? Euh, non, je pense au nouveau bureau qu'on devait ouvrir là-bas. Tu vois, j'ai pensé, l'autre jour, on fait les rapports, les chiffres. Euh, je vois que si on coupe un peu les coûts là-bas, et puis on fait comme ça, voilà là où ma tête est. Voilà là où ma tête est. Même mes employés connaissent que si ils t'envoient, tu peux acheter. Je t'envoie acheter la marchandise au marché. Tu peux acheter chez le détaillant. On a augmenté 500 100 francs par article. Tu achètes 20 articles que tu viens me donner. Je vais couper sur ton salaire. Parce que tu dois prêter attention. Le grossiste te vend ça à 900, le détaillant te vend ça à 1000 francs. Tu ne peux pas te poser la question. Ou bien tu arrives chez quelqu'un. On sait tous que quand on achète quelque chose beaucoup, tu arrives dans une boutique, tu veux prendre 20 bouteilles de lait. Ce n'est pas carrefour bien sûr. Tu peux voir le, la personne qui vend, tu dis voilà je prends 20 non, diminue quand même un peu l'argent. C'est comme ça que je teste mes employés pour voir celui que je peux donner la promotion. Là, vu que c'est vrai que tu ne m'as pas dit que je pouvais demander la réduction, mais tu sais, j'ai vu le vendeur, je lui ai dit que voilà, on achète quand même 40 bouteilles. Fais-nous quand même une petite réduction. Il a réduit 50-50 francs par bouteille. Madame, voilà, je vous ai économisé 20 000 francs CFA, ou bien je vous ai économisé euh, 720 francs. Il dit, ah, voilà quelqu'un qui n'est pas seulement là pour demander son salaire. Il cherchait l'argent qui va aussi entrer dans mes poches pour que je lui paie encore plus. C'est un mindset. Donc, dans cette grille de prix que je viens de vous donner, je sais que le loyer, ce sera votre bête noire pour l'instant. Mais comme je dis, c'est quelque chose que tu vas travailler progressivement. Peut-être pendant que tu me suis, tu as encore peut-être six mois de loyer là où tu es. Et ton loyer, peut-être, c'est 300 200,000 200 000, je sois gentil. 200 000. Tu touches peut-être un million le mois. Et tu as des objectifs. Tu veux peut-être ouvrir un restaurant qui va te coûter 5 millions. 5 millions. Tu as un objectif d'ouvrir ton tour là en 5 mois. Tu sais qu'avec ton coût de vie actuel, en 5 mois, tu ne peux économiser maximum 2 millions. Il va falloir que tu sais ici, tu sais là-bas. Maintenant, il y a un truc sur l'argent. Quand tu commences à avoir l'argent, à garder l'argent, bonjour Aseta. quand tu commences à garder l'argent, l'argent que tu gardes appelle encore d'autres argent. Parce que quand tu gardes l'argent, tu enlèves l'esprit le, de manque. Il y en a pas mis, vous, on est en fin du mois, non Votre bon, compte est vide. Pour les achats de maison en Europe, je parle plus des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup d'entre vous m'écoutez, vous avez déjà acheté la maison. Donc là, c'est déjà mort. Maintenant, je suis plus pour... Je me sers la ceinture, je sème. Ça me produit. Parce que si tu ne sèmes pas aujourd'hui, dans cinq ans, tu n'auras rien. Tu auras toujours ton salaire. Par contre, si tu prends ton salaire, tu serres la ceinture. Tu prends six mois ou un an. Tu commences maintenant à planter. Tu plantes ici. Tu plantes là-bas. Tu plantes là-bas. Au bout de 10 ans, tu auras des fruits qui vont commencer à venir. Ce qui fait que le crédit de la maison que tu payais aujourd'hui, ça te coûtait peut-être 50% de ton salaire. Dans cinq ans, tu vas te retrouver avec d'autres sources de revenus qui vont s'accumuler sur ce que tu avais déjà depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça va faire que ton crédit, au lieu d'être 50% de tes revenus, le crédit que tu rembourses à la banque sera maintenant 20% de ton revenu. Ce qui fait que tu as moins de stress. Les gens que vous voyez là-dedans, ils ont reflé, ils ont réussi. C'est parce qu'ils ont réfléchi et ils ont sué. Ils ont dû serrer la ceinture. Ils ont dû développer une vision. Planter dans ses visions, pas seulement une vision. Ces visions. Je ne passe même pas sur le fait que tu peux économiser comme ça, que quelqu'un ne pas avec, ou tu donnes à un membre de la famille. Je ne vais pas vous moquer de vous. Je sais que vous en avez eu. Okay? Tu as un membre de la famille qui vient. Il dit, je vais gérer, je vais gérer. Il prend tout ton argent. Il mange avec les filles là-bas dehors. Donc, je ne passe même pas sur l'autre là Mais moi, j'aime quand mon argent est à côté de mes yeux. I like to aussi, my money. Il n'investit pas là, on ne peut pas toucher. Si il fait l'erreur, j'investis un truc qu'il ne peut pas contrôler C'est ce qu'il veut fermer. Oui. Oui. Avoir ah, une discussion, il faut payer la consultation. On dit comme ça. Les numéros sont en haut là-bas. Bon, essayons de continuer. Dans ces pourcentages, tu dois prévoir 5% pour tes offrandes. Donc, si tu touches 1 million, tu dois prévoir 50 000 par mois pour donner aux gens. Ça peut être que tu, tu donnes. C'est quand tu donnes. Ça te donne un pouvoir. Jésus a dit que c'est encore plus... It is more blessed blessed or blessing. It is more blessing or blessed. To give than to receive. On est encore plus béni quand on donne que quand on reçoit. Donc, on développe l'habitude de donner aux gens. Dans ça maintenant, tu dois mettre... 20 à 30% de côté. Qui est ton économie? Donc, tu dois économiser de l'argent. Et en économisant, tu dois avoir un objectif sur cet argent. Et dedans, euh, il y a un autre pourcentage qui est aussi important. Il y a l'économie. Il y a... Lisez ce que vous avez écrit sur votre papier. J'ai mis la dîme, les dons, l'économie, euh, les dettes. Voilà. Quand tu dois à quelqu'un, ne porte pas tout ton argent pour aller le rembourser. Ça va t'affaiblir. Même si tu as la possibilité de payer la personne, ne vide pas ton compte, tu peux payer la personne. Supposons que tu as 10 millions. Quelqu'un vient et dit que tu lui donnes 9 millions. Tu portes tous les 9 millions, que tu vas lui donner. Tu joues normalement, tu vas quitter de 10 millions à 1 million. Tu peux entendre des dépression. Donc, un pourcentage, c'est un pourcentage, pas pour rembourser la dette. Tu fais un arrangement avec l'entité, la, la compagnie, la personne. Tu dis, bon, voilà, moi, je vais vous rembourser. Telles sont, même la banque n'a pas le droit de prendre sur ton salaire plus de tiers. Pour rembourser un crédit. Parce qu'ils savent que tu as besoin de vivre. Donc négocier avec la personne. Et puis, chaque mois tu payes un peu, un peu. Et chaque mois tu économises un peu, un peu. Maintenant, il y a les courses de la maison, les loisirs. Les courses, tu peux les mettre dans les 15%. Quand ils disent, vous avez reparti ça avec votre loyer, que votre revenu actuel, vous voyez un peu. Et puis, il y a les trucs comme les assurances, euh, les petits les assurances téléphones, assurances, ceci. Ça s'appelait entre 5 et 10 Maintenant, le, le, ce qui est bien quand tu es en train de rembourser les dettes, c'est que si actuellement tu économises 20 et tu rembourses tes dettes 20 ou bien 10 quand tu as fini de rembourser tes dettes, les dettes, tu les bascules en économie. Euh, Gars, je sais que ce n'est pas facile, mais ça, ça marche dans tous les pays. Chacun qui décide. Il y a une dame qu'on appelle euh, Lisa Nichols. J'ai suivi son histoire une fois. Lisa Nichols, allez la chercher en ligne. Son histoire, elle la partage avec tout le monde. Elle dit qu'elle était pauvre, sans argent, avec un enfant à charge. Elle a décidé donc pendant trois ans « Bonjour, parfaite, je serai à Bidjan la semaine prochaine. » Fin de semaine prochaine. Donc, elle a, pendant trois ans, elle ne faisait plus ses cheveux elle ne faisait plus les ongles. Elle quittait d'un appartement de trois chambres vers son fils. Elle a pris une chambre dans la maison de quelqu'un. Elle a fait la colocation. Et en trois ans, elle a économisé combien 65 000 dollars. Elle dit que tout petit argent qu'elle avait, 5, euros, 5 dollars où elle mettait en banque, elle peut se dire, elle en banque. Elle ne faisait pas les sorties, elle ne mangeait pas le McDo avec l'enfant, rien. Tout, il mangeait à la maison. Actuellement, c'est l'une des femmes noires les plus riches des états unis Et le jour où elle est arrivée à la banque, elle a demandé qu'il y a combien dans mon compte d'épargne? De trois ans d'économie. On a dit 65 000 dollars. Elle a dit à son fils, enfin je peux financer mon rêve. Toi, quel est ton rêve Parce que tu attends toujours que les gens viennent, tu attends toujours qu'une banque te voit et te dise « Oh, waouh, on a vu ton talent, waouh !» Tu attends depuis 5 ans, non Personne n'est venu, non Personne t'a ouvert ton restaurant, là, non Tu me d'assommé, eh. il y en a dormi. Bonsoir, Lise. Oh. J'ai je... oh, à finir. Je vous ai donné beaucoup de choses ce soir. Je vous ai donné beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je suis fatiguée comme ça. Là. Je vous ai donné beaucoup d'énergie. J'ai même plus envie de parler même un mot. Ceux qui ont écouter ce que j'ai dit, ils ont écouté. Tant mieux. Je vous bénis. Je vous bénis, ok? Maintenant, quand tu économises un peu cet argent, il y a des règles à respecter. Genre, ne pas pas donner ton argent à un novice. Tu peux pas voir ton oncle qui n'a jamais fait le restaurant. Et il te dit qu'il peut gérer un restaurant. Tu prends tes 10 000 euros que tu économises, tu ne peux pas lui donner. Tu es fou. Tu vois quelqu'un qui ne connaît rien aux bijoux. Il te dit qu'il va là en Turquie acheter les bijoux en or. Tu portes tes 5 millions, tu lui donnes. Et par là en il parle là-bas, Il arrive et te dit, ouais, je suis désolé. Tu as perdu. Une fois que tu as accumulé ton argent, ne tente pas de donner à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Mais tu prends même un peu sur l'argent, tu peux donner à quelqu'un qui te conseille. C'est pour ça qu'on vous dit vos consultations. Attendez, vous tapez un peu. Tape, tape, tape. Il tape aux têtes. Voilà. Parfois, l'argent que tu économises, là, tu payes. On te forme, on t'apprend comment créer ça, comment faire tes choses. Tu as acquis un savoir qui va te permettre de prospérer dans ce que tu fais. Pour vos ça du quartier, là. Bon Bonne nuit, bye bye, bonne nuit. Partagez ma vidéo. Vous allez devenir riche, moi je vous dis ça tous les jours. Vous allez devenir riche. Le gré de force, ça va entrer. A Goko, ça va entrer dans vos têtes. Oh, ahem, ahem, ahem, ahem, bye bye